Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super puisqu'aujourd'hui on tourne un How to Disneybound. On l'a pas fait depuis l'été dernier avec la vidéo Coco que vous aviez beaucoup aimé. Et je suis super excitée de retrouver la Dream Team aujourd'hui. Et il faut savoir que on s'est lancé un défi supplémentaire. On est parti sur un look Mulan, mais je ne suis pas toute seule à être lookée en Disneybound aujourd'hui. Puisqu'il va y avoir moi, mais également deux autres personnes qui seront en tenue de Mulan. Dont une invitée surprise, vous verrez ça après. Et on a également Xavier qui nous fait un Disneybound mouchou, version urbaine, version tenue tous les jours, bref. Vous allez voir ça, c'est tout un micmac. On va y aller parce qu'il y a du pain sur la planche. À vous les studios avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur notre invitée du jour qui est Bulle de Mint, alias Yen, qui est une amie que j'ai rencontrée lors des précédentes Dapper Day, qui est à la fois une fan Disney et une photographe qui fait un travail de dingue. Je vous laisse découvrir tout son travail sur Instagram. On est devenu assez copines et c'est vrai qu'on se disait que ce serait cool de faire un Disney Bound ensemble. Et quand on a vu la sortie de Mulan, on n'a pas pu résister. Bref, trêve de blabla. Je vous donne rendez-vous sur la suite de la vidéo. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti J'ai commencé par appliquer du coup la base Charlotte Tilbury Wonder Glow qui va donner du glow à sa peau et qui va hydrater un petit peu. Là on va passer du coup au teint. Yen n'aime pas trop ce qui est trop épais et on va garder quand même quelque chose de lumineux. On va appliquer la crème hydratante Baby Cream de chez Clinique. Pour euh, fixer son teint, donc là on va fixer très légèrement, je vais prendre une une poudre translucide de chez MAC pour euh, matifier et fixer du coup le produit qu'on a mis Donc euh, Mulan, on sait tout ce qu'elle a euh, donc pour cette tenue là un blush bien rose, donc là je vais prendre un rose qui s'adapte à la carnation c'est un rose vraiment bien rose de chez Dior on sait aussi que Mulan a un teint très blanc, on va pas faire un teint blanc parce qu'on reste dans du Disney bar, on ouais. pas du cosplay, donc on va faire un gros rappel avec un highlight bien blanc. Ce que je suis en train d'appliquer, c'est un highlighter liquide de chez Jeffree Star Cosmetics qui va être pailleté. Donc voilà, on peut le rajouter après au doigt. Donc là, je vais utiliser une des nouvelles palettes que j'ai, c'est la Me, Myself Mitchell. Donc on va utiliser le fard Morgan. Qui un violet voilà mais pas trop trop flash ni trop foncé parce qu'on voudra vraiment quelque chose de coloré mais qui fasse quand même euh, pas naturel parce que c'est coloré mais euh, vraiment pas trop foncé quoi parce que sur euh, l'image elle est quand même vachement foncée et je pense que ça ne pas trop j'utilise la teinte Mize nice eye donc c'est euh, un lila qu'on va venir dégrader, on va venir dégrader notre euh, violet pour que ça fasse vraiment un effet un peu plus pastel. Donc là je vais euh, changer de couleur, je vais prendre une couleur euh, qui va faire la transition entre mon violet et mon lila qui est euh, assez bleuté, euh, grisâtre, qui s'appelle Sol et qui vient de la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills. Je vais le placer juste ici, entre les deux, pour vraiment créer ce fondu Et qui est vraiment ce couleur Parce qu'en fait Mulan, on voit très clairement qu'elle a un violet très foncé, limite gris Il est bleuté, gris, lilas, enfin il n'y a pas vraiment de nom Donc là je vais vraiment créer ce genre de couleur, mais pas aussi foncé là euh, je reprends la palette Mume et j'ai pris donc une teinte c'est la MUFFIN Et donc il euh, y a des reflets un peu rosés, j'aime l'appliquer là sous le sourcil pour venir fondre, vraiment redonner un peu d'éclat et rappeler un peu le rosé des joues euh, de la tenue et venir fondre mon visage. Mon... OK, donc euh, là on va passer aux sourcils. Mulan, elle a des sourcils quand même hyper fins, donc on va pas les faire aussi fins, je vais pas les faire le trait de la grand-mère là. <rire> Mais je vais euh, vraiment juste un peu étirer euh, son sourcil, le foncer juste un petit peu, créer un dégradé du plus clair au plus foncé. On va partir sur ses lèvres. Donc Mulan a des belles lèvres rouges, bien glossées, bien rouges. Et donc euh, je vais appliquer le Red Rome de Jeffree Star Cosmetics. C'est un mat, un liquide mat. Donc là je vais apporter le côté glossé sur les lèvres, donc faut attendre bien que ça sèche euh, notre Kikid Matte. Et euh, on vient appliquer du coup, un peu importe le gloss, le mieux c'est un transparent, moi j'avais pas de transparent, donc on va mettre le Fossy de chez Fenty Beauty. Non mais c'est trop beau bon, ce que tu as fait, franchement j'aime trop le maquillage des yeux. T'aimes bien Ouais. faut savoir que... Tu n'aimes pas trop, euh, normalement, le trop too much de oui. maquillage, donc je, je suis contente. Non, non, c'est vraiment beau. était vraiment radieuse. Hein. Non, non c est c est bon, Ça fait as très, très mulal, on est d'accord. <rire> oui, oui, franchement. Là, ouais. On dirait la vraie. Hein. T'as vu avec la oh, tenue bien. <rire> Bah oui. <rire> voilà. Bon, bah à présent, on passe à mon tour, la Pixie Army. Juste avant de commencer ma partie de maquillage, je tiens à préciser... Qu'on a été contraint d'arrêter le tournage au Disneyland Hotel. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous en post génial. Je vous expliquerai dans le détail pourquoi. Mais donc du coup maintenant on passe à ma partie de maquillage, il faut savoir que mon teint a déjà été fait puisque vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos et qu'on reproduit toujours les mêmes étapes. On voulait vraiment se concentrer sur Yen aujourd'hui et j'ai également un rehaussement de cils ce qui fait du coup que j'ai les cils qui sont euh, comme ça, comme une isma. Donc au final il n'y a pas tant de choses que ça à faire sur mon visage mais on va quand même bien forcer sur le regard et sur la bouche. Oui donc alors on va passer euh, donc à ton maquillage des yeux, tu as choisi de représenter donc plutôt euh, en guerrière. On a fait Yen qui est en tenue de marieuse, enfin pour le mariage, quoi, du coup. Et donc là, c'est plus dans les tons beaucoup plus neutres et très kaki et une ouais. petite pointe de doré. Donc On voulait voilà. faire quelque chose qui était un peu plus brut, un peu plus masculin, un peu plus foncé, qui change du coup de ce que je fais. Et normalement, il n'y a pas de liner en plus. Ah sur non, là, il n'y en a pas. Ça va faire très bizarre. Mais c'est un petit peu smoky. En ouais. fait, euh, très intense. Hein, les... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la difficulté, c'était de trouver un look qui va être maquillé, mais d'un autre côté, Mulan en version guerrière n'est pas du tout maquillée puisqu'elle est censée être un homme, un guerrier, etc. Donc, il a fallu qu'on trouve un truc un peu à mi-chemin. Voilà. Et le smoky. Très euh... fumé. Ouais. Ça fait quand même un petit peu un côté rebelle entre ouais. guillemets. Et voilà. Mais il y aura pas de liner. Non. Du coup, on va faire les yeux très foncés, et oui. la bouche très nude, pour voilà. le mmh. voilà. cou est très mat. C'est ça. C'est ça. Okay. Et donc, ton teint est nude aussi. Il ouais. n'y a pas trop d'highlight oui, bah, Voilà. Il aura pas de Il n'y aura pas de paillettes. On, est, on reste sur que des couleurs mat. Il y aura un petit peu des même pour la lumière, mais ouais. ouais. Okay. Donc voilà, c'est parti. <rire> donc là, on va prendre en premier abord la palette Anastasia Beverly Hills, donc la subculture, et on va utiliser le phare destiné C'est donc un kaki, et je vais l'utiliser sur les extrémités de l'œil. Et donc je vais venir le dégrader quand même, toujours la même couleur dans le paupière. Ok donc là on passe à une autre petite palette. C'est donc une palette de chez Dior. Et c'est la euh, numéro 347 Emerald. Et on va prendre le phare du milieu. Alors donc toujours sur la palette Dior, on va ajouter vraiment de l'intensité mais légèrement irisé, je vais prendre le vert foncé de la palette en bas à droite et je vais venir, ah bon, on va appliquer foncé jusque là pour donner cet effet smoky. Donc dans la palette Mitchell, je vais prendre le master, c'est un doré assez froid, donc on va le mettre en coin interne. Et sachez que là, du coup, on a mis le mascara et le crayon marron. Mmh. Une étape tout euh, que tout le monde sait faire euh, sans, sans qu'on ait besoin Je l'ai mis tout seule <rire> Je l'ai mis à l'intérieur de sous les, sous les cils aussi. Comme un peu foncé pour être là. Donc pour les lèvres, on va utiliser le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. C'est un nude, un bois de rose, mais euh, qui va vraiment en relever. Ouais, les qui n'est pas trop rosé. Et puis assez froid. Il est vraiment de la couleur de tes lèvres, quoi. J'adore l'odeur. Oh j'adore ah, l'odeur. Ouais. Oh j'adore l'odeur. Quoi oh, Oula Attends, <rire> bouge pas aussi <rire> Alors, au niveau des accessoires, donc la barrette que j'ai, ça vient, euh, qui a été prêtée de, par Pixie, qui vient de chez EMP. La parure de bijoux, donc les boucles d'oreilles et euh, le bracelet, c'est euh, de chez Arribas. Le collier en Jeanne m'a été gentiment prêté par Laetitia. Euh, le kimono je l'ai trouvé sur Vinted et ça vient de chez Zara je crois. La ceinture je l'ai trouvé sur Amazon et la jupe en fait euh, elle était déjà dans ma garde-robe. Elle vient de chez Pulembert et les chaussures c'est pareil, je les avais déjà, c des petits talons tout simples, la robe. Bon. Alors moi pour mon Disney Bound j'avais très envie de faire Mulan Guerrière, c'est un look qui m'a toujours inspirée. J'adorais les couleurs, j'adorais l'esprit du personnage. Et c'est vrai que pour moi c'était très spécial de le faire avec Yann et Laetitia qui sont deux amis et qui en plus ont fait deux tenues complètement différentes. Donc du coup pour la coiffure on est parti sur une sur un petit chignon mais sur la moitié de ma tête puisque. Vous ne le savez peut-être pas mais je n'aime vraiment pas m'attacher les cheveux pour la tenue, tous mes bijoux viennent de chez Arribas France, que ce soit la bague, la manchette et également les boucles d'oreilles. Elles seront prochainement en vente à Disneyland Paris. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai la chance de les avoir en avant-première mais je ne sais pas encore quand elles sortent sur le parc donc restez connectés, je vous transmettrai des informations de toute façon. On est parti sur un total look kaki, donc un haut kaki avec un pantalon kaki un peu loose. Avec une paire de chaussures à talons, pas de talons euh, aiguilles mais des talons compensés pour garder quand même toujours cet esprit de, de silhouette un peu guerrière, un peu forte. J'ai également une veste en cuir sur les épaules pour garder un petit peu l'esprit, encore une fois, de la carrure de ping. Et c'est vrai qu'il y a des petites touches de beige sur la tenue de Mulan. Donc ce que j'ai voulu faire, parce que je voulais pas qu'il y ait trop de couleurs et c'était pas vraiment mon style, j'ai juste mis une banane euh, qui à la fois ceinture ma taille, fait la différenciation entre le haut et le bas de mon corps. Et apporte cette petite touche de couleur et vraiment pour le Disney Bound et pour ajouter une petite touche supplémentaire, j'ai glissé un pince de mouchou. C'est discret, ça ne se voit pas, je pense que c'est le Disney Bound le plus discret que j'ai fait. Mais je le trouve absolument adorable. J'ai choisi euh, une troisième tenue de Mulan, que j'aime particulièrement et avec des éléments que j'avais trouvés dans mon armoire. C'est la tenue de fin en fait de Mulan qui se bat en fait le palais de l'Empereur. Donc elle avait des éléments avec des couleurs bleu, rouge bleu ciel et un peu de blanc donc c'est ce que j'ai dans ma tenue alors pour commencer euh, j'ai choisi de mettre une gavroche noire pour rappeler en fait les cheveux noirs de Mulan moi je me suis dit c'est les cheveux mais c'était pas assez suffisant à mon goût et pour ajouter au style j'ai voulu rajouter des petits euh, des petits dragons en boucle d'oreille et euh, cette bague que j'ai trouvée chez euh, Lovisa et ensuite il y a des petits bijoux qui ont été traités par la marque Aribas, comme le petit bracelet et le collier de mouchou qui rappellent le médaillon que lui donne l'empereur à la fin. Et voilà. On a fait un semi-look En de base on voulait faire vraiment un look euh, mouchou donc je pense que ça se voit par les dominantes de rouge mais je voulais faire vraiment un total look rouge ce qui est pas évident parce qu'en ce moment c'est pas du tout la mode du rouge Or m'a prêté son bomber de malade et euh, ça reste une pièce que vous pouvez mettre euh, assez facilement. le reste je suis parti sur euh, une tenue plutôt noire parce que voilà comme euh, vous savez j'ai pas eu de rouge et elle m'a prêté aussi son petit bracelet en fait une manchette euh, mouchou et on trouve euh, nos deux du coup que ça fait quand même assez masculin quand même. Là, le make-up, c'est euh, là où est tout le travail, entre guillemets, parce que, bon, euh, du coup, n'ayant pas de tenue rouge, j'ai mis du rouge à mort sur les yeux, en mode euh, halo, très coloré, et j'ai fait un rappel doré avec euh, des, des paillettes, un fard pailleté. Voilà, et des gros fossiles comme toujours, hein. Voilà, c'est moi. <rire> Donc voilà, pourquoi Mouchou Parce que voilà, il y a trois tenues de Mulan différentes et il y a toujours Mouchou en général avec. Mais du coup, c'est pas du Disney bound, c'est plus du Disney look, de tous les look. jours. Ouais, voilà. Inspiré de... Ouais, c'est ça, ça, tous les jours. Pour, pas pour tout le monde, mais bon, bref, voilà. Oui, en tout cas, c'est très moi, joli. Moi, oui, je pourrais porter. Mais voilà, comme ça, on a quatre looks inspirés ouais, de Mulan. exactement. Quoi. On fait un petit groupe. Bon, la Pixie Army, on vient de, tourner, de finir de tourner cette vidéo. Il est 19h30, il fait nuit noire sur le parc. On s'apprête à partir, ça a été une journée qui était riche en rebondissements. Oh là oh là, c'est le oui. cas de le dire. Ouais. <rire> euh, donc on espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé du coup de, bah, euh, de cette journée <rire> C'était intense et rigolo bah, Surtout ouais. toi du coup, c'est la prochaine Rigolo, la pas, première. Non. pas tout le long, rigolo. En fait, C'était intéressant. Ça un peu... Euh... Voilà, on a bien rigolé comme dame. Je crois que ça a été quand même la journée la plus difficile là là. de tous les ah, ah, outils qui ah, On a Ah même clairement. Qui était assez ah ouais, mais là, là, je crois que le niveau, ah, il a été bon. 3000 quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. l'air de ici, mais alors... Euh... <rire> aïe, aïe, le Ah bah là, carrément. On espère que ça vous plaira quand même. Hein. On, est, ouais. on est on train va vraiment oui, faire <rire> notre maximum, en tout voilà. cas, pour le montage. On a donné tout notre cœur sur la journée. Donc Exactement. Donc, on espère que ça le fera. N'hésitez pas à me donner commentaires, d'ailleurs, quel prochain look vous aimeriez voir. Euh, comme vous le savez, celui qui est le plus la quand ouais. même content des loups. Voilà, c'est ça, a ça qui ça, est ouais. décevant ouais. aussi parce que voilà on est très est hyper content. C'est juste la façon de voilà. tournée qui a été compliquée, Exactement. mais sinon on est bah, Et ouais. moi je l'ai dit en off mais je l'ai pas dit face caméra honnêtement. Je... du coup en scène post générique je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé puisque comme vous l'avez sûrement constaté on a commencé le début de la vidéo au dlh pour se retrouver finalement complètement ailleurs alors ce qui s'est passé c'est que on a découvert qu'on n'avait pas le droit de filmer et de se maquiller dans le disneyland hotel sans, et sans autorisation express de disneyland paris et on n'a pas le droit également de se maquiller et de rester dans les hôtels quand on n'est pas résident des hôtels c'est très bête dit comme ça mais on n'était pas du tout au courant on le savait absolument pas et on l'a découvert quand les membres de la sécurité sont montés nous voir, euh, je vous avoue que c'était assez impressionnant parce que bah, quand nous on vient, on vient de façon assez innocente, on tourne notre vidéo, on se prépare et ensuite on va sur le parc tourner. on ignorait complètement qu'on n'avait pas le droit. Euh, la, sécurité a essa... a... la sécurité a été assez compréhensive je pense qu'ils ont compris qu'on n'était pas de mauvaise volonté malgré tout ils nous ont quand même surveillés jusqu'à ce qu'on parte ils nous ont escortés vers la sortie et c'était une expérience qui n'était pas très agréable et que je vous déconseille <rire> surtout qu'ils nous ont dit que euh, si nous n'avions pas été coopératifs ils pouvaient nous prendre nos passeports annuels donc euh, c'est quand même pas une petite punition hein. Donc, euh, je vous le dis la Pixie Army, déjà pour pas que vous vous retrouviez dans ce genre d'expérience, mais en plus de ça pour le savoir pour les prochaines fois euh, c'est quand même pas un truc euh, agréable et nous du coup on va le prendre en considération également pour nos prochains tournages et essayer d'y faire un maximum attention voilà euh, sur cette note pas très joyeuse je vous laisse euh, avec quelques petits bloopers euh, quelques petites scènes de bêtisier, comme j'aime si bien le faire en post générique, Et je vous fais plein d'énormes bisous bisous ça tourne ça tourne Ça tourne. <rire> Ça tourne. Il n'y a pas le bruit. Attends, oui, il y a le bruit de l'eau. Ça vous fout. Bon, <rire> voilà, t'inquiète. Vas-y, j'attends le dessin. Voilà, c'est bon. Ça tourne. Donc là, on va faire les belles rouges. Enfin. Oula. Oui, <rire> <rire> Donc là on va faire. <rire> le moment <pour> <rire> fou. C'était possible. <rire> C'était mmh. bon. Mais bon on a marguillé tout à l'heure, je, je crois qu'on a pas sens pas. Aussi que ça on, on, on a grave la dalle. Oh, on meurt des gens là. <rire> Qu'est-ce qu qu'il y a Ça c'est des ah, Mais non on a rien Mais vu. non, non on a Ça va pas être d'Antony, on va me tuer. <rire> on adore. Oh là là <rire> mets-le, mets-le, mets-le. Ah ouais, ouais, ouais super. <rire> J'ai cru que t'allais terminer. J'ai respiré, <rire> pardon. Tu, tu peux respirer, t'inquiète pas. <rire> Vous pouvez tourner. Ouais. compris le faire comme ça Ouais. <rire> faut que tu sois sérieuse. Faut que tu euh... sois mimi et toi, faut que tu sois ah, que ta. Ah, ouais. mais moi <rire> aussi. <rire> Ça tourne Live <rire>